Écoutez tout le monde, les orstoniens, j'espère que vous avez bien dans cette vidéo. Vous allez voir tout simplement peut-être le nouveau meilleur deck de la méta. Oui, il y a eu un patch hier euh, avec euh, des nerfs, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de up, dont la sirène qui est passée, qui est repassée de 5 à 4 euh, mana et ça change tout finalement. Alors, pour le moment, il n'y a pas de méta. Évidemment, la méta a énormément, euh, va énormément évoluer, mais moi, je mets une petite pièce. Alors voilà, chacun va avoir ses paris, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à à prendre le risque finalement, à prendre le pari. Euh, quel est pour vous finalement, quel sera pour vous le meilleur deck de la méta euh, Moi je, je dirais euh, ce naga là, alors j'ai euh, beaucoup farmé ce matin, je me suis bien bien entraîné avant de vous préparer la vidéo, donc vous allez voir, je donne énormément, enfin je donne je pense tous les tips, vraiment à savoir, toutes les choses à savoir sur ce deck, c'est extrêmement complexe à jouer, il y a plein de plans de jeu, il y a plein de win conditions, euh, voilà, ça finalement pas véritablement de mauvais match-up, c'est un deck qui peut tout battre, les contrôles, les aggros, mais voilà, c'est très, très euh, euh, énergivore comme deck parce que, euh, voilà, super complexe. Mais voilà, je, je, je vous dis tout sur le deck. Vraiment, n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son entièreté. Je pense que c'est un bon... Euh un bon socle technique finalement cette vidéo pour vraiment partir en ladder avec en tout cas c'est la liste de Mehati évidemment, un des meilleurs joueurs du monde euh, avant de vous proposer la vidéo petit truc, euh, y a le, vous savez il y a le lien instant gaming qui vous permet de gagner un jeu gratos tous les mois, donc voilà n'hésitez pas euh, vous avez un petit lien dans la description c'est marqué pour gagner un jeu gratos euh, voilà, vous cliquez sur le lien instant gaming et ça vous amène directement sur une page où vous avez juste à cliquer sur participer et à la fin du mois vous serez tiré au sort et vous peut-être vous gagnerez un jeu gratos donc voilà, ça vous prend 5 secondes, je vous invite tous à le faire, sur ce, bon vision. C'est parti contre un DK, la version Frost, la version Rune Runimpi qui revient bien, euh, ou la version tout simplement DK Bloud. Euh, alors on va garder une erreur, on va garder Charas qui nous permet un peu d'avancer dans le deck, d'avoir un semblant de curve. Euh, alors je me suis tapé deux heures ce matin de euh, Mage euh, Naga, parce que c'est un deck qui existait à l'époque, mais finalement il est très très complexe à jouer. Euh, c'est vraiment un peu comme le Prêtre Sanglier, il faut faire 500, 1000 games, 1500 games pour vraiment très très bien le maîtriser. Si vous faites 10 games, normalement, vous allez jouer n'importe comment. C'est pour ça que, déjà, première chose à vous dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ce deck-là, il est euh, il est plus ou moins jouable. En tout cas, dans les premières games, vous allez vraiment avoir du mal. Alors, parfois, on gagne sans bien jouer. Et c'est aussi la force de Zek, c'est que c'est un deck qui est très fort. Donc, il peut, on peut gagner en faisant des erreurs. Mais il y a des matchups qui vont être très très fins et il va falloir jouer très très bien. Donc voilà, déjà, ne vous en voulez pas. La même si vous l'aviez joué à l'époque, la méta est différente, les cartes dans ce deck sont différentes, les plans de jeu sont différents. La difficulté de ce deck, c'est tout simplement que c'est un aggro, un peu tempo. Donc on va mettre du board, on va essayer d'agresser. Mais en même temps, il y a ce côté combo avec la sirène. Donc il faut parfois stopper l'agression et se dire « bon, là je garde un peu de texture pour la sirène. » Et parfois, rester là-dessus parce que on considère que ça va suffire, vous voyez Je crois qu'on va faire ça. Ça. J'ai envie de value trade ici. Et face. Donc, le. Alors là c'est une version euh, deca Bloud. Donc le match-up va se jouer principalement sur les jeux de lumière. En fait, l'idée, ça va être de générer un maximum de jeux de lumière. Alors d'agresser, de picoter, picoter. Mais voilà, va falloir essayer de générer des jeux de lumière. Euh, le truc, c'est que la prise de bord, en général, avec la sirène, elle sera quand même anéantie par les AOE. À part si on part très très tôt, mais ici, c'est pas le cas. Donc voilà, on va essayer de grignoter les PV, petit à petit, essayer de générer de la value, avancer dans le paquet, etc. Donc là, on va faire ça. Ensuite, on va faire... Ça. On va faire le petit value trade On a vraiment besoin de faire ce value Je ne crois pas On va aller face Donc là on a sirène On a l'ondulance. Euh, ça suffit pas pour partir en combo On n'a pas de petit sort Donc euh, voilà Là vous voyez il fait rien avec ça. 1 à, à part s'il fait ça Mais nous on a gagné quand même un dégât déjà Ça c'est plutôt cool On va le faire maintenant C'est pas les Nagas qui manquent c'est les sorts Ça c'est trop fort Et bim Et prochain tour euh, Est-ce qu'on peut pas faire sirène Une erreur L'idée c'est que par rapport à la zola Mais en fait je sais pas si je dois vraiment En fait c'est pas un match-up où j'ai besoin d'avoir plein de sirènes. Enfin voilà J ai, j ai, en fait, j'ai fait plein de fois la vidéo ce matin, et à chaque fois je faisais des petites erreurs. Alors, je voulais sûrement faire des erreurs encore dans cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo, pas que présentation de deck, mais vraiment de vous donner plein de plein de tips. Et finalement, j'ai déjà tourné cette vidéo entre guillemets deux fois ce matin. Et... je sais pas, ça m'allait pas, donc je les ai supprimés et là, ben, c'est la troisième fois que je la tourne. Et voilà, je pense que j'ai plein... Euh, voilà, plein de choses à vous dire sur le deck. Petit tip ça oui, euh, quand vous jouez les cartes, même, même euh, fa faites le à haute voix, faites euh, sort, naga, sort naga, essayez en tout cas. La question c'est est-ce qu'on doit partir maintenant, je pense que oui, let's go. Donc, naga, sort, naga. Sors. Saga. Sors. Euh, je pense pas avoir envie de prendre ça. Je pense que je vais prendre des, la value avec des amalgames. Après, piocher dans le deck, non, amalgame c'est fort. Et je vais finir par ça. Juste comme ça. On récupère la maxitude. Euh, je pense que c'est pas mal. J'ai déjà un gros board. Pas besoin de rajouter. Écoutez, ça me plaît bien. On va faire le gros amalgame ici. Je pense. À moins qu'on essaye d'optimiser les maxitudes. C'est dur à dire. En termes de mana, il euh, y a un truc à faire avec ça. Non mais je pense que je vais faire Amalgame maintenant. Parce qu'il est très gros. Je in, je bourrine, je bourrine. Pas si gros que ça. Ça prend à fixer quoi. Il, faudrait la, il aurait fallu la réincarnation. Et euh, vous voyez, je vais essayer de gagner avec le jeu de lumière. Alors euh, rien ne me dit que je vais gagner ce match. Mais en tout cas, vous voyez, je mets en place tous les plans de jeu que je vais un peu travailler ce matin. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer beaucoup quoi. Oh Ok. Père. On va le faire à 3. Ça oh, C'est gros dans le match. Vous voyez, on est en value maintenant. En fait, on ne peut pas gagner à l'aggro dans ce match-up. Parce qu'en fait, notre aggro dépend d'une prise de board. Qu'on va commencer à mettre T4, T5. Donc en gros, c'est parfait pour tous les decks qui vont avoir des Aoe. Par contre, on a ce côté burst qui est quand même vraiment vraiment gourmand. Bon, il faut faire attention de ne pas trop perdre... En, en prise de bord, mais je pense qu'on est quand même pas mal Là je vais faire re Donc défenseur La maxitude au maximum Retour dans le temps, super Ça va nous permettre de récupérer une Maxitude qui a été up hein, Maintenant évidemment on, on réduit le sort Donc vous voyez c'est assez intéressant L'objectif c'est vraiment de gagner avec jeu de lumière Donc voilà, contre les match-up contrôle, Ça va être votre plan de jeu et sans le sa en vrai, si vous le savez pas, euh, on peut pas le savoir. Hein. Enfin, c'est faut vraiment jouer pour le comprendre. Ok. Bon, il est haut en PV encore, hein, mais c'est long. De hein, toute façon, hein. <rire> c'est une muraille presque infranchissable. Hein. c'est Une muraille presque infranchissable. On a joué plein, donc on va en récupérer. Je ne sais pas s'il faut le jouer maintenant, parce qu'en termes de mana, je pense que j'ai des meilleures combinaisons. Avec ça. Ça. Ça. Ça. Et ça. Et vous voyez, là, prochain tour, je fais jeu de lumière, jeu de lumière, Sivara qui me redonne mes jeux de lumière. Vous voyez C'est beau, hein Je suis hyper fier de moi, là. <rire> en vrai, euh, j'avais plein de vidéos à tourner ce matin. Et je me suis dit, non, je veux pas en faire plein. Je préfère en faire qu'une. Bon, j'en ferai plein, mais c'est juste que je, je boufferai un peu du temps de stream. Hein. Il y aura moins de stream aujourd'hui, mais... J'avais vraiment envie voilà, de vous proposer un truc super propre et là je suis trop content, franchement je suis trop fier de moi. Alors c'est qu'une game, aussi bien on va perdre mais on s'en fout. L'important c'est pas la victoire, c'est pas la défaite, c'est de bien jouer. Et d'ailleurs dans les vidéos précédentes que j'ai tournées avant, que vous ne verrez pas, bah en fait j'avais un win rate qui était pas mal, mais je faisais des erreurs et ça me plaisait pas. Même si encore une fois la clé c'est de ne pas être trop dur avec vous même avec un deck comme ça. En fait il y a tellement de plans de jeu, il y a tellement de façons de jouer, Parf parfois il faut rester sur l'agro. parfois il faut vraiment jouer tout sur sirène, fois de bill. Ouais, là on est sur de la belle gourmandise. Hein. Franchement, j'y croyais pas, cette carte. Est... En tout cas, dans ce deck, elle est trop trop cool. En vrai, sans ça, on ne peut pas gagner. Hein. Ouais, en plus, on a la deuxième Sivara. Ça. Ça. Vous peut-être même l'étale en vrai, hein, avec l'autre. Non, oh mais j'avais l'étal. Enfin, je l'ai laissé en vie. Et vous voyez, enfin bref, c'est imperdable. Hein. Ça, ça fait... Euh, ça lance euh, 8 rayons qui mettent 2 dégâts. Donc j'ai 8... <rire> j'ai 60... 100 dégâts. En vrai, j'ai plus de 100 dégâts là. J'ai 300 dégâts en main. Il y en a combien 1, 2. Il y en a 3. 4, 5, 6. J'en ai 6. Et chacun, met.. Euh... Non mais j'ai 300 dégâts au moins. Ah, il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire. Hein. Je l'ai totalement à outplay. Hein. Là, je l'ai à outplay. Hein. Bim. L'entraînement qui paye. Hein. Oh là là. Oh là, là C'est tellement beau. Et tous les match-ups ne sont pas comme ça, encore une fois. J'enregistre bien là. J'ai eu peur. Parce que là, si j'enregistre pas, je suis pas bien. <rire> Cette game-là, en vrai, je peux faire une vidéo avec une seule. Mais... Vous allez voir, il y a plein de match différents, enfin j'espère. Contre les aggro, c'est assez intéressant parce qu'il faut vraiment prendre le board mais notre mob va pas nous permettre d'agresser. En fait, c'est vraiment un board tampon. C'est-à-dire que lui, il va nous écraser, bam bam bam bam bam. Il va, il va être en mode, ouais, attends, je suis value l'adversaire, je suis trop bien. Et là, d'un coup, sirène, bam Je reprends le board, t'as perdu. Ok. Je vais garder la sirène euh, alors c'est un, un prêtre mais ça peut être un prêtre burst donc prêtre burst euh, le problème c'est que ça dépend si c'est une version aggro en général la sirène fait gagner mais euh, fait gagner parce qu'on prend le board mais si c'est une version euh, comment dire euh, burst hein, qui commence à partir du t3 en fait il faut que le tour de sirène nous mette un board Qui nous pui puisse nous faire gagner en deux tours Parce que lui il va nous burster Donc, Bon là c'est pas du tout ce deck là C'est une version euh, quoi que. Hein. Ça a l'air d'être une version XXL control Quand même Ça, ça découvre une légendaire, est-ce qu'on va choisir la bonne Il a piqué vite en tout cas Il a piqué vite Il a hésité. Ok. Euh, prochain tour on a Porte. Et ensuite on a la Sirène qu'on va jouer T4 avec la pièce et tout. Ça va être cool. Surtout que lui, il n'aura pas forcément d'AoE sur son T5. Sur son T, euh, ouais. Donc on sera vraiment bien. Il peut. Je hein. enfin, il n'y en a pas, mais il peut. Il en a qu'un. Détruisez tout ce qui a à 3 et moins en force Il a... Et bon, bon C'est un peu comme le match-up précédent hein, finalement euh, Faites attention je me suis fait avoir ce matin avec le porte des grands fonds euh, Vous avez que 4 méca dans le deck hein. Donc euh, essayez quand même bien de vous concentrer Le tracker aide mais si vous jouez sur tablette ou sur téléphone bon bah C'est à vous de réfléchir hein. Bon, en vrai qu'on la, la réussisse ou pas, on s'en moque. Let's go. Naga. pardon je vais reprendre Naga. tor oh génial Naga. Saga Ah, c'est chiant l'animation. Faire lumière. No time. C'est pas très grave. Bon, on a fait un board hein, qu'on voulait. Euh, donc, s'il a pas d'AO, bah, ce board là il est trop dur à battre. Et, euh, et puis on a gardé la possibilité de repartir en combo avec la sirène. Donc c'était bien, c'était pas parfait. Euh, je pense que si on rajoute jeu de lumière à la fin, c'est vraiment cool. Mais c'était pas mal comme tour. On est tour 4. Hein. On est quand même tour 4. Hein. On a bien avancé dans le deck. On a assez généré une belle main, on a du burst. C'est important de burster aussi dans le match. Ça, ça aurait pas fait grand chose hein, in fine, hein, remarque. Hein. Je suis un peu. Peut-être que jeu de lumière était pas bon à faire. Hein. Parce que ça serait. se serait écrasé sur ces cartes. Il nous reste des T1, il nous reste des petites merdes, donc ça c'est cool. Ouais c'est intéressant. Mais c'est vraiment des matchs qui sont bons avec jeu de lumière. Franchement. C'est vraiment des matchs qui, sont, qui deviennent très très bons. Après il faut faire attention à ne pas se faire euh, over, euh, overboarder entre guillemets. Parce que Thailand c'est un peu lent. Ça peut être vraiment rigolo au prochain tour. Non mais ça c'est trop fort dans le matchup up oh. Ok. Oh boy, on a quand même toujours le board. Euh... On a joué le naga, on aurait pu le garder par rapport à ça, mais ça me choque pas. En fait, j'ai une main qui est tellement lourde que je peut-être jouer juste à la value. Il a Ximana, hein, il peut pas faire non plus des trucs de fada. J'ai pas un tour exceptionnel au prochain tour. Par contre, le naga, je pourrais le garder de l'Institutrice, donc peut-être au prochain tour, je vais balancer mon jeu de lumière. Quoique, neuf, non, je vais sûrement faire, ouais. Après, on... Faut voir, faut voir. Ça, ça fait quoi? Je vous avez joué une carte copier l'adversaire, vol l'original. Non, non, le gars. On va commencer les, les jeux de lumière. Et prochain tour, on partira en combo. On a qu'un seul naga en main. Euh, on n'a qu'un naga en main. Après ça dépend ce qu'il fait. J'ai quand même encore du beatdown. Hein. J'ai 6 de beatdown ce qui est pas mal. Peut-être qu'il va juste faire une créa et qu'on aura juste envie de faire portail. Je te mets 6. Après il faut regarder le nombre de créatures qu'il reste dans le deck. C'est pas énorme. Il reste Zola, Sivara. Massacreur. Ouais, il en reste quand même un peu. Après, on peut faire sirène. Non, on n'a pas la possibilité de faire sirène, sirène. Après, on est décalé, remarquez. faut faire sirène, naga, sort. Sirène, naga, sort. Sirène, naga. Ah non, parce que ça, c'est décalé. Enfin, c'est chaud, ETC. Euh, il pourrait prendre un Théotard Il a piqué vite Bon bah voyez on, a, on est sur notre play hein. Franchement on va faire notre portail face hein. Alors ça Le play value quoi Et je te mets un coup de dégâts et puis voilà à toi de jouer hein. Le statu quo moi ça me va très bien hein. Le statu quo ça me va très bien La bombe de lumière Pas dingo Là maintenant on va mettre du board Par contre on, est, on peut même juste faire défenseur des arcanes hein, Franchement Faut voir ouais, J'ai l'impression qu'il y a quand même un joli tour avec une sirène là. Bon, on va quand même faire une sirène avancée et. Ouais je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de sympa Si on fait sirène Naga tor, sirène Let's go. Continuez, je suis. Quel talent de carrière On a totalement on a rattrapé le truc hein. Main est déjà Franchement, on pas besoin de faire plus, hein. Franchement, je vois pas comment il gagne là. Il va prendre une pyro dans le visage. D'ailleurs, j'aurais presque, non, j'aurais pas pu pyro. Mais... Là, il sait qu'on a commencé à compoter. Ok, ça on s'en moque. Donc là, on a un joli play avec, euh... en termes de mana, où on fait ça et derrière la petite maxitude, le portail. et efficace hein, franchement hein. c'est simple et efficace ouais c'est très agréable hein. franchement c'est un deck qui est absolument génial à jouer euh... et puis après voilà là c'est des matchs qui durent un peu mais contre un aggro euh, voilà Vraiment, essayez quand même de ne pas trop grider, essayez vraiment de prendre le board le plus tôt possible, essayez de, de faire acte de présence dans les premiers tours, et puis à partir du moment où vous, êtes, vous faites votre tour sirène, là c'est un deck contrôle. donc on fait un tour sirène, il fait une AOE, mais un deck qui n'aurait pas d'AOE, on fait un tour sirène, bah il part quoi. Ouais c'est bien casse-tête hein, parce que c'est pas comme si c'était un, un truc qui fait juste piocher et puis lui il a un moment il y a. En fait on a ressources illimitées quoi. C'est ça la puissance de ce c'est qu'il y a. On avance dans le deck, on met du board, mais on a ressources illimitées. Il est pas bien là pour faire une maxitude maintenant. Ouais, mais ça tue rien. Hein. Fallait qu'il boost ma créa d'abord. Ah il fait la bagarre Et la bagarre Ouais, tout simplement. Voilà. Encore du board. De la prise de board. On a du burst. Et franchement... Euh... C'est ça l'idée. C'est que là, on a l'impression vraiment que le gars, il peut rien faire. Mais en fait, on fait des erreurs dans cette game. C'est juste que les erreurs, elles sont tellement légères. Enfin, on doit sûrement faire des erreurs d'optimisation, mais c'est tellement léger que ça n'a pas d'impact. Et même contre un peut-être euh, le meilleur joueur de prêtre, ça n'aurait pas d'impact. Parce que notre plan de jeu, il est vraiment invincible. Mais... Mais c'est ça l'objectif que vous pouvez vous donner avec ce deck. C'est vraiment optimiser tout, tout, tout. Et il y a vraiment des matchs où parfois, bah, il va falloir aller dans le, dans le parfait. Et c'est le parfait qui va vous faire gagner. Et son play était pas bon au tour d'avant. Je pense qu'il aurait dû piocher, booster ma créa et faire euh, justement lumière. Ouais, ça déjà, ça met 10 dégâts. Hein. C'est-à-dire ça, ça tue. Hein. Ah, il a pas touché terre, ce curé. Curé 0, fiche 1. Let's go. Pas la mecha, bon match-up aussi. Enfin, tout, voilà, tout. Franchement, tous les match-ups sont bons. Le pire match-up, c'est vous-même. Le pire match-up, c'est votre inexpérience au début avec le deck ou votre manque de concentration sur certaines lignes de play. Euh, vaut mieux jouer lentement et faire les bons plays que jouer rapidement et faire les mauvais plays. Parce que en fait en jouant lentement et en faisant les bons plays, vous allez progresser. Vous allez faire de la merde, mais vous allez progresser. Alors que si vous jouez rapidement et vous faites les mauvais plays, bah, en fait vous allez. C'est parfois mieux sur le tour, mais c'est moins bon en termes de progression. Un guerrier. Je pense qu'on va pas faire ça contre guerrier. Genre, il faut quand même un peu avoir le board. C'est pas mal contre guerrier ça. T1, T2, T3, T4. C'est pas pressé, de toute façon, on a, on a beau faire un gros tour de sirène, on va prendre une baston, une AOE. Et ça peut être un guerrier justement, un peu ménagerie, et dans ce cas-là... Euh... Tiens, on attend trop, on va se faire découper, surtout que ménagerie, il a beaucoup de points de vie, donc... Euh... Je pense qu'il faut quand même mieux être un peu proactif. Je veux vraiment se dire, ah non, je veux ma sirène, faut de bill. Hein. Elles sont belles, mes Elles sont belles. Waouh. C'est chiant ça. Bah on a ça, on remarqué c'est trop trop... Bon, franchement on aurait même sûrement fait ça à la place d'Amalgame. Bah 3-2 ça va chercher les deux. Par contre c'est une version contrôle a priori. Version méga méga méga fatigue de la mort qui tue là. Parce que franchement, euh... il <rire> double machin ça va aller. Oh waouh. Wow. est énervé hein. Et du vent, mais en fait, il fait pas du tout de value là donc euh, ça nous va. Hein. Oh, c'est bien ça. Bah, c'est cool ça quand même. Hein. On a pas mal de sorts et tout. On va le prendre. Franchement, je pense que c'est ok. 19 mana, ça va aller vite. hein. <rire> ça va aller vite, hein franchement. On n'est pas androïde, mais ça fait plaisir de le retrouver, ce petit loulou. Je suis une arme, vas-y, fais-toi plaisir. L'armure, c'est vrai, il en manquait un peu. On oh, va bah, juste mettre un ton. Bon, ça, ça reste toujours bien. Ça peut faire peur à l'adversaire. pas pressé. Je connais mon plan de jeu. Il faut quand même faire attention, mais... Faire la maxitude. C'est simple et efficace. Hein. Franchement, on va juste essayer de le presser hein, comme un petit citron. Hein. Ok. On va y aller. Hein. Va y aller, hein. C'est gros. Euh, les boules de feu. Toi hein. que prise de bord, plutôt avec un fer glacé, j'imagine. On plutôt des prises de board. On refait un autre. Ah, pas ouf ça. Placez deux sorts dans votre main, ils coûtent deux cristals de moins. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. Et puis, ça c'est pas que aux adversaires. À chaque serviteur, let's go. Ah merde. Il va me péter mon visage vengeur. Merde. Toum. Ah Toum. <rire> j'adore cette musique, quoi. c'est ma génération ça. Ah <rire> oh non il m'a puté mon visage Bah ouais je suis un peu con, je suis un peu con, -con. bon en vrai le visage ça fait rien dans le match-up mais... C'est juste, ça fait juste peur les secrets. Baston bah, Oui Baston maintenant. Ah il voulait pas lâcher ça Ou oh, ça faisait peut-être pas assez Ah, oh, Ça faisait pas assez, waouh. Si s'il prenait de l'armure ça faisait assez. Ah j'ai envie de commencer par ça. Ah non, mais non, on a pas les manas. Alors on fait ça hein. Qu'est-ce que c'est que ces sorts de... Pour... ces sorts tout... tout tout pété Ajoute une copie d'un sort 7, 8, 9 et 10 de votre deck dans votre main. Ouais, très bien. Un fiche 2, un serviteur adverse aléatoire et le gel. Oh mon dieu mais c'est... Merde C'est vraiment des... C'est vraiment des merdasses. hein C'est bien ça Ah mais ben, c'est aléatoire ça. faut que ça aille là. Me please the best, hein, franchement. Là, on a. En fait, l'idée, c'est quand même d'optimiser un peu les jeux de lumière pour euh, que ça, on arrive à choper des jeux de lumière avec. Au pire, euh, franchement, on va choper des euh, maxitudes, c'est très très bien aussi. Hein. On va faire une Sivara là au prochain tour, je pense. Et bah, il, pourra... il peut gérer mon board, mais pourquoi il abandonne pas Je pense qu'il sait pas ce qui va lui arriver. C'est comme les autres. Hein. Je pense qu'il ne sait pas. Son ouais c'est bien ça Alors je pense qu'on va on, on va récupérer le jeu de lumière On va faire un trade là le jeu de lumière qui détruit ça Normalement Comme ça on, on, on baisse un peu la Enfin comment dire On enlève cette 1 Qui est chiante sur baston On a un board très fort Très concentré Très relou à battre je pense que c'est pas mal contre guerrier d'avoir des bords concentrés. Rossero fait Ça pioche. Ah, il avance dans le deck, après on peut peut-être prendre une combo à un moment. Là je suis en train de faire le mariole, mais est-ce qu'on va pas prendre une combo dans le visage Non mais c'est vrai. Hein. pas beaucoup de daga en main. Je pense qu'on va juste faire ça. Prochain tour, bon la, la probabilité que je un naga au prochain tour elle est très existante Prochain tour on, on fera notre tour avec sirène Bon on a plein de maxitude. c'est un peu bizarre cette game Parce qu'en fait on, est, on, a pas, on trouve pas nos jeux de lumière mais en fait c'est pas si grave Mais j'ai l'impression que je vais prendre une combo En fait si je prends une combo je peux pas faire grand chose dans tous les cas Ouais c'est pas évident en vrai hein. Ça, oh, ça bourre, hein. Oh, On n'arrive pas à tuer ça, sérieux? mais c'est crade hein Je vais juste faire ça je crois C'est peut-être le play le plus propre j'ai un peu peur, moi, bon, en vrai, franchement. Hein. En fait, je me dis si la game elle est dure, je peux jamais perdre. Donc, on va, je pense qu'on va on va jouer vraiment comme une grosse trompette à base de méga. <rire> de play méga défensif. Je pense qu'on va juste faire notre trompette là. Mais regardez, en fatigue, on va la voir. Leur Ah non, c'est peut-être pas un combo, hein c'est juste un contrôle. Donc, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Hein. Bon, ces créatures vont être grosses, mais. Let's go ce Désolé pour le Ça c'est bien. Donc Naga pouvoir la on a plus de Nagar On les balance On est vraiment jamais arrivé à le choper lui, sérieux Bah techniquement, euh, je suis pas mal à l'aise avec cette idée de... Je sais pas. Je pense qu'on est OK là non En termes de point de vie, on est bien. On a un petit board. Qu'est-ce qu'il fait Le gros monsieur d'abord, Yaya goutte le gros monsieur d'abord. Ouais, ah, ça c'est un gros monsieur. Euh ok. Ouais, ça va. Peut-être on perd là-dessus. Hein. Même si les jeux de lumière sont fat. C'est peut-être une AOS full là, non? Oh ouais bordel. Le nombre de sorts dans la main. Ça, ça gèle. Les à un serviteur et à ses voisins. On va peut-être y aller voir comme ça hein. De toute façon il va falloir y aller petit à petit hein. Les coups de maxitude soleil bon, ça ouais, C'est quand même beaucoup hein. C'est quand même vraiment vraiment vraiment beaucoup euh, Sachant que c'est pas, pas fini Il y a encore des grosses créas Ça va être vraiment compliqué à dos hein. Ça va Ça va En vrai ça va J'aime bien ces matchs-là, en vrai ils sont hyper intéressants à jouer. On va jouer ça d'abord. Ça c'est bien. ça ça peut donner un gel Objection Objection ça fait plus rien Quoique hein. Le problème c'est que Je pense qu'on est obligé Peut-être qu'il reste une grosse créa C'est con mais si on arrive à la choper avec Objection Non Pff, Ça c'était vraiment trop débile en vrai On a un blizzard là, si on chope blizzard avec maxitude, il euh, y a moyen. Hein. On, a, on, on y est allé, hein. franchement on n'a pas chômé hein, comme on dit. Hein. Oh, c'est pas mal mais c'est pareil, c'est trop chaud. Ouais, je pense que c'est fini là. Alibi, si il y a Alibi qui peut être pas mal. Ouais, est-ce qu'on ferait pas porte mort On va faire porte froid. Maxitude maintenant. Tant pis. Faudrait Alibi ou Blizzard. On se bat comme un chien. Là, le problème, c'est qu'on n'a plus. Euh... Ouais, là, on est mort. Ah, c'est un, un match hyper intéressant. C'est un match hyper hyper intéressant. Vous voyez là on a perdu parce que notre mécanique de... De missile, on n'est pas arrivé à la mettre suffisamment bien en place. Donc là, mais c'est pas une erreur précise. Vous voyez c'est plus une erreur un peu théorique, c'est un ensemble. En fait je pense qu'il faut juste mettre un peu plus le curseur. En tout cas, dans les matchs up control, on l'a vu sur les matchs précédents. Mais c'est vrai que là, on s'est un petit peu laissé avoir par le fait qu'on était très, tellement bien dans la game. Donc peut-être qu'il faut plutôt mettre le curseur là-dessus et se dire, mais en fait, le, le côté missile que je fais en late game, autant le faire en mid game, finalement. Ça revient au même. De toute façon, le mid et le late, c'est la même chose. Sauf qu'en late, on se donne la possibilité de perdre. Je vais tout virer dans ma main. Si c'est un deck contrôle, je concede et, euh, et j'essaye de vous proposer un match-up contre aggro quand même. Bon, si c'est aggro, je vais me faire piétiner là. Bon, en vrai, quand ça jette, ça reste une bonne carte. Ouais, Donc, on, va, on va concede tout simplement pour essayer de vous. Euh, sur la dernière game, vous proposer quand même un. Parce que là, les match-up control, on les a vus d'ailleurs, les trois différents. Mais le match-up reste le même. Enfin, la façon de jouer reste la même. C'est juste que clairement, contre guerrier, vous voyez, à un moment, il y a des grosses créas. Prêtre, il n'y en aura pas. Et euh, bon, là, la créa était vraiment fat. Mais c'est vrai qu'on. Après, on a des outs. Hein. Il y a des choses pour les gérer, ces grosses créas. Mais. Ouais, je pense qu'il y a pareil, il y a un moment, un anti-bet que j'ai lâché trop tôt. Parce que j'imaginais pas ça comme late game. Mais c'est vrai que, vous voyez, on fait une game. Il y a tellement de théories avec une game, avec un seul match-up. Que finalement, ça nous permet de. De, de... de comprendre le match. Et derrière, bah, si on joue contre. Je pense que mes AoE, enfin mes, mes, AO, euh, mes, mes anti-bêtes directs, c'est-à-dire détruiser la créature gelée, je, je le garde en main. Je l'utilise que sur les gros. Et j'essaye de commencer à setup le plus vite possible des, des visions. Des, euh, des, des, euh, pas des. J'ai dit quelles visions, mais ces jeux de lumière. Ok, démo. Ça peut être un ZOO. On va garder une sirène. Je pense que deux, ça sert à rien. Ça le suffit. Bon en tout cas on va jouer ce match parce qu'on l'a pas joué dans tous les cas même si c'est un démo contrôle tant pis de toute façon aggro euh, bon c'est pas, pas que c'est pas intéressant c'est juste qu'on a on n'a pas vu le match up mais aggro il faut juste euh, vous faites sirène vous avez gagné et si vous avez t1 t2 euh, vous avez gagné aussi le match up reste très très bon et on est un peu plus dépendant de sirène on the curve donc j'aurais tendance à vous dire si vous croisez un paladin essayez de me les gagner agressivement pour aller la chercher Bon si c'est un combo va falloir rusher ça Mais c'est pas trop un souci Bah ça ça fait du mana hein. Donc là prochain tour je vais juste faire l'institutrice et euh, tour d'après j'ai mon tour explosif. Je peux même partir au prochain tour. Hein. Euh, avec pièce, sœur sirène, pièce, ondulance et tout, mais. Pff, je pense que c'est. On, on peut clairement attendre. Hein. Franchement faire un truc de ce style là. Euh... Euh, on a suffisamment de pioches en main. Je pense qu'on va prendre objection. Ouais bon aggro euh, vous. Je, je... J'espère que ça va pas manquer euh, la vidéo contra... enfin, le, le, le match contre Agro Mais en gros euh, partez du principe que quand vous faites un tour très explosif Bah normalement la game elle est, elle est finie Créa Sors Créa Sors Créa Et à votre entendement, vous avez des questions. Ah. C'est ça, en fait, qui nous aurait fait gagner la gamme d'avant. Ah, là, on est en quoi? Ouais, c'est bon si on fait ça. Ça ah, et ça. Okay. Voilà. On était 5. Le match est fini. Ouais, euh, on avait ça, hein, qu'on n'a pas pris d'ailleurs dans le match contre guerrier, mais c'est pareil. C'est, vous voyez, mettez contre guerrier, mettez vraiment le curseur sur les grosses créas, sur les, les, les anti bêtes Pas de dégâts, mais les anti bêtes euh, vraiment le one target absolu, quoi. Hop. On va avancer dans le deck On va la jouer, bim Vous voyez là on lâche pas le board en fait Le truc c'est qu'à partir du moment où on fait une sirène Normalement on pioche et derrière on lâche plus le board Donc c'est trop complexe pour l'adversaire bah, Écoutez, vu que cette game va être rapide Je vais même avoir le temps d'en faire une dernière après On recycle, on recycle oh là Donc là il y a un Malga ou un truc comme ça Ok il est à 9, on n'a pas forcément l'état à la distance. Ça c'est la créature qui aura vol de vie pas elle. Hein. Ça nous va. Ça d'abord peut-être de lumière le gel est cool mais on va les faire là ah, c'est chiant par contre Ouais, c'est relou, hein. peut-être on peut perdre en vrai. Hein. Là, c'est vrai que j'ai un peu relâché. J'ai un peu relâché le... la concentration. Je pense pas à la perte quand même, mais on pourrait. Ah, le truc, c'est qu'on a du gel et tout. C'est loin d'être gagné quand même. Hein. C'est vrai que j'ai un peu relâché la pression. Faut pas faire cela. On va commencer par ça, la blizzard qui est cool des petits, des petits anti hein, pour essayer de tuer à distance Le jeu de lumière est bien mais... Un jeu de lumière quand même Un peu face quand même Pas beaucoup face ce truc hein. Ça n'a pas beaucoup failli ce machin là. Euh, non, mais sérieux C'est abusé. Ah, on va perdre. Je pense qu'on va perdre, mais c'est clairement de ma faute. Petit manque de concentration sur la fin, je m'en excuse. Bah ben non, on va essayer de se défendre quand même. On va considérer qu'on n'a pas perdu. Ah non Bah c'est pas mal mais Ah dommage j'avais j'étais pas mal en... en dégâts à distance Ouais, my bad. Elle est pour moi celle-là. Elle est pour moi, on va finir. Vous voyez, c est, c est un, ça, ça demande beaucoup de concentration. Et c'est vrai que parfois, quand tu fais des games tellement belles, bah en fait, tu te relâches et tu joues un peu plus comme un tempo. Et il faut vraiment garder ce côté combo. Ouais, bon là, GG. Je, je me contre-applaudis, on va dire. Mais on a fait, vraiment fait une belle, une belle session. Et j'espère que ça vous a aidé. Que tous les conseils que je, je... Mais cette game, en fait, elle est aussi intéressante. Parce que vous voyez, manque à la fin, petit manque de concentration... Euh, Peut-être un peu trop d'assurance avec le deck. Et finalement, voilà, ça nécessite tout le temps, tout le temps, tout le temps de la précision, euh, tout le temps de la concentration ce deck. Donc c'est compliqué de faire ça sur des longues sessions. Euh, si vous jouez 3-4 heures un week-end. Euh, souvent sur les deux dernières heures. Euh, bah, voilà, Ça risque d'être un peu plus compliqué. On n'est clairement pas en présence d'un deck Netflix. Donc il faut, il faut rien faire à côté. Même écouter de la musique, ça va, ça va nuire à votre, à votre gameplay. Mais bon.. On je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui aimaient jouer à Hearthstone aussi pour le côté très, très, très compétitif. Très, pas forcément compétitif, mais très exigeant. Et c'est vrai que voilà, c'est un deck qui nécessite de l'exigence. Mais voilà, je pense que ça peut vraiment vous plaire et bien maîtriser. Franchement, c'est un régal. D'ailleurs, on s'est éclaté, hein, franchement. Euh, mais voilà, là, il y a des games comme ça, des match-ups qui sont super faciles. Hein. Le match-up, il est free win pour nous, mais... À un moment, voilà, on joue à la place de mettre du board, on va piocher des cartes, on va faire des anti-bêtes qui ne sont pas forcément bons à ce moment-là, et en fait, bim, on perd à la fin. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!